Cette fin d'année, on annonçait bagarre entre les mêmes gens, bandits continuaient à prendre territoire, à quitter la caillou pour cacher dans zone. zone Ces résultats fin année à un net qui passe sur son signal à et la police qu'on soit capable de répondre par rapport à la situation sayo et cas plus grave si de mes si la police ni l'État pas dit rien. Bonjour à tout le monde, vous conseillez déjà vous connecter réseau information sur la TV 83, nous allons la rivière de la Tibonite avec des urnes, pourquoi pas tout dans une zone cabaret côté bandit fin pour payer pour l'argent content et yon décide pas quitter le peuple passer cette fin d'année même si tout la police est en déployé ou en qui m'a capable de faire façon pour éteindre la situation ça, mais quand même, la toujours dans la Tibonite toujours dans une à de la Tibonite qui pourquoi pas dirigé par équipe gang vient et pour l'instant continue. À faire et yon à tout moun pas si par là et moun basime yon tout pour di nan situation catastrophique sa kote se bandit ki ge kontrol pays a, chaque jour bon dieu mette pour aller rete la en pile détail nan information pour jounen, jounen, jounen, 20 2020, pou journée jodi 22 décembre 2022 sa pou connecte pi go rezo à ce 83 rete ensemble avec plus de détail à continue vini sous chanel la et si vous pouvez faire ça sonje et à ven pour kapabrité édifier sous toute actualité politique Là, en Haïti. Et la Tibonite toujours avec l'ensemble de difficultés, mais ça n'a pas empêché dans quelques axes de euh, gagner des petits mouvements, bon côté population hein, ailleurs. Et, et, et SOS Tirivé la Tibonite, qui est regroupement qui représentait une organisation qui regroupe les petites la Tibonite, qui dans le pays étranger, soit aux États-Unis d'Amérique à Canada. au or organisation pour le développement des petites rivières de la Tibonite distribuée environ. De 176 kits alimentaires qui gagnaient diripoi à l'huile pour permettre que citoyens et citoyennes qui en difficulté depuis plus passer des mois ils sont capables de survivre et pour bon côté et population qui recevra la somme kits alimentaires je vous remercie pour cela qui n'ont pays étranger qui pensait à que et continuez continuer à monter avec responsable maintenant et puis au niveau dans l'état pour penser avec situation difficile qui la cause pour, ce est, pour année cela yo va parler des questions fin d'année parce que c'est qui pratiquement servit de sapin de Noël, pas rien, et ça du tout, l'ensemble des traditions, est presque fin disparaître au lieu des dynamite, ces coups d'armes automatiques qui ont de chaque soir, et ça n'a pas empêché l'ensemble des gens de continuer à pleurer suite avec des innocents qui continuent à victime, et à cause de Yon Yon qui était recevait balle, et dans commencement de qui était mouille, et bien ça fait la cause. Euh, Moune qui sont dans base dans niveau et grand griffe eh, pour aller la vie y ont paysans planteurs et qui t'a saute vendre journée et dans zone et marques et Marquise, eh bien c'est habité sur habiter mais monsieur t'est pris revanche il a retiré la ville situation si là, la cause en plus fait pour qui cap déplacé pour aller dans question jardin dans premier avec deuxième section rivière la tribonite et pour ça il continue à exiger autorité pour agir sur so situation si là, magistrat nan là, M. Jacqui m'a avec euh, Mouche l'État central pour penser avec la situation commune une verrette par rapport à la situation difficile qui a à Et l'ensemble en des employés qui, quand on est en Guéria, pas que moi qui par exemple payer payeurs. -E, Il demandé avec le euh, ministère pour penser avec la situation. Et vous même demandé avec responsable DGI Central pour penser avec la question de qui n'a commune une verrette depuis un bon bout de temps, qui par exemple l'ouvrir. mon situation a toujours été compliquée dans et niveau national. Parce que la situation qui a développée depuis en octobre na outa, et en août, et qui a un la fito Simonette, et puis arriver jusqu'à la vie, ça la circulation complètement bloquée dans le niveau national numéro 1, Parce que pas des activités. La situation qui a plus face, de deux mois dans la zone nan, gros et conséquence sur le secteur économique la, parce que quand il y a des monde qui te conven fréquenter marché public soit dans un niveau cabaret avec acaier et yo viennent complètement diminuer ça la cause et sévère et prix pour nécessité première nécessité yo yo pas jamais monter dans tout et arrondissement et puis il y a un défunt fond coup de pied tout, et sous côte de des acadien aller et visiter quelques plages nous ne déparlons avec quelques propriétaires. Donc, c'est une situation très chargée qui fait à cause de situation. Ça ne presque pas fréquenter l'espace. Et puis, pour la question de l'école, la, la majorité porte l'école et tout arrondissement est censé parce que... Et on va fonctionner et rendez-vous pour pour 3 janvier qu'à venir là mais plusieurs associations parents professeurs et ils ont dit non si c'est ça parce que l'école là pourquoi qu'a ouvert parce que et prix gaz là les barèmes suspend si montés et gaz là depuis l'État central de di gaz disponible non pompes depuis plusieurs bon depuis quelques temps là et nos jo akair cabaret ils ont toujours pas de gaz pour monde acheter un galon gaz dans le boucala là, ou en tout arrondissement, surtout dans le centre-ville à Kaya, ou en besoin de 250 dollars. Ça cause, prix ou si yon, yon toujours, par jambes de son, n'a dit son parent, que toi, quand tout pour monde l'école, les personnes qui peuvent trouver la situation difficile, pour que les voue, et tout le dans l'école, c'est le problème de... question et phénomène insécurité a rien pas changé, toujours, il y a monde qui a venu toujours, qui a fui, l'action bandi yon, dans différentes zones, de la cité yon, qui malheureusement, il y a comme établi l'école, depuis quelques semaines là. Il faut nous sévère et en pile de monde qui était déjà quitté la 9e section communale, dans le palais de Cabaret, il la il y a des gens qui continuent à quitter la zone parce qu'il y a des menaces et des armé qui planaient sous la zone. Malgré plusieurs interventions, la police fait et dans zone 9e section communale. faut la fonodio, situation est toujours prête et complètement paralysée. Les toujours là et machines ne pas traverser la route nationale. Je me souviens à l'heure toute activité au sens est paralysée dans tout arrondissement et 네, sévère mais dans ce est avec accompagnement pour déplacer ça est-ce eh, que que ce soit autorité locale ou bien l'autre un plus au niveau dans l'état qui accompagne est-ce que sérieux qui dégage qui qui gère territoire ou bien accompagnement qui qui pour you? Bon, et nous avons parlé avec les magistrats de l'arrondissement, on a parlé de magistrat de cabaret ensemble avec mm -hmm. Akae. Bon, et les magistrats de cabaret, surtout, ils fait connaître que, ils ont plusieurs abris pour accueillir les gens. Et puis pour les magistrats de cabaret, les y ont été obligés de venir dans le centre-ville-là. Les demandé pour les qui accueillent les gens sur la kayo pour yon, et, bah, yon tout accompagnement qui nécessaire en attendant pour sécurité bah, tourner dans la zone pour retourner retourner la caille. Donc, nous pour accompagnement au niveau de l'État central, pas n'y aucun accompagnement qui va. C'est que les gens qui ont quitté et à cause des examen qui ont la exam, et, kap, et, zone, men, et qui ont quitté c'est quand famille, yon amis qui ont Donc, c'est les gens qui complètement livré livrés ensemble avec eux-mêmes. Nous, société civile, c'est le niveau de la 9e section communale, il n'est pas normal pour que le ministère de la société calendrier scolaire, pour le 3 janvier, le neuvième section communale là, le le et Simonette, est-ce que tout D'accord, merci Empil Reynolds. Eh, merci Pile Pascal Fleuricide. Nous aller dans Tiguave avec Guito Mathieu. Après ça, pour ne de poursuivre avec les formations. Bonjour Guito Mathieu. Bonjour, Paquet, qui est là c'est aussi ancien député, c'est l'ancien député, Alexandre, est à nous, Il le également, ancien maire, cependant, maire, de c'est Ok, Kounia. Okay. Okay. Okay. ok, ok, ok. Alors, j'ai annoncé, j'ai mis mes petit 21 décembre 2022 hein, et paquet de petits bois, car qui est le petit maître Pierre et le Paul s'est auditionné, ancien député, président, j'ai mis Alexandre. Il a de recevoir tout, ancien maire, Limonji, et lui-même qui demandait un minutes, l'a fini en janvier. Et mais, en fait, euh, le commissaire, en chef-là, il était dé, et, Germain, remis ça à mais c'est à huit Et, Germain, remis, accompagné d'un pas d'avocats, avocat, y a près de cinq avocats qui t'accompagnaient, et, familleux, et, et, Thibault Léon, maître Stevenson Timo Léon, qui sont anciens, députés, ville, là. Donc, ça, c'est fait, l'eau actualisée, hein? Et, poser aux questions, et, Paul Léon, a dit que, et Le dossier que le paquet de l'Agena maintenant pas consistant. C'est un rapport que l'USDC que voyez de guerre. Donc, le commissaire l'a dit, même dans la conférence de l'État, suite à e, l'audition de dit et défenseur de bien défendu, donc a continué dans d'autres personnalités, et enfin, pas gagner pour prendre une décision. Surtout que do, pas de gagner trois opportunités. Ou bien de placer l'affaire, ou bien vous faire l'affaire dans le cabinet de l'instruction, ou bien de radio, par, euh, devant le tribunal correctionnel. Dans l'autre côté, il y a un doyen tribunal de première instance de petit de citoise, maître Président Ducler, et des détaillants qui a fait un actif criminel qui a déroulé dans le tribunal-là, le 28 décembre dans le 28 novembre-là, le 28 décembre. Il y a 17 affaires qui descendent, il y a 9 accusés qui sont condamnés et il y a 4 qui sont libérés il eh, y a trois affaires qui en en On l'autre côté, croyant, c'est qu'il y a des autorités et eh, et les tribunaux de matériel, notamment les gratis, matériel de bureau, parce que les eh, tribunaux de la police, ils ne sont pas d'adapté. Il n'y pas seulement eh, les tribunaux de la qui il n'y pas de matériel, mais les tribunaux de paie police, ils ne sont pas d'épargne. C'est assez de juge de et l'autre officier Yoshita Biogang Justice. Il y a un collectif des enseignants pour la nouveauté d'éducation qui était installé en comité régional dans Et puis, il y a un coordonnateur collectif, était Jean-Marie Gervinant, qui mandait des missions et ministre de l'Éducation nationale de pour une compétence et pour gâti à tenir c'est toutes informations ça nous dégain pour coup de radio en méga des C'est quoi tout va Dossier justice dans le journal, Agen, la police qui a arrêté deux autres pour assassination président Jovenel Moïse, un policier ancien militaire dans les quatre commissions rogatoires, juge Walter Walter, Voltaire, Tébaï, direction centrale, police judiciaire, il a arrêté deux autres individus pour implication présumée dans l'assinat président Jovenel Moïse. Fausté Dieu, ancien militaire chef sécurité Yongo, entreprise commerciale, y a arrêté pour implication dans la planification criminelle. Emmanuel, lui, qui s'est inspecteur divisionnaire, police nationale, qui a affecté dans commissariat d'Elma, la KAI policier, ça, DCPJ, joint trois papiers armes qui sont nos anciens sénateur John Joel Joseph, qui lui même dans la prison déjà pour même dossier. ça n'a pas appelé DCPJ à chercher 11 autres policiers dans le dossier, suite à mandat juge instruction, la Uh, day aí uh, nous avons parlé avec euh, une responsable euh, syndicat, un PNH qui s'est sinapoua, euh, Lionel Lazar, c'est lui-même qui est responsable. Et si ça, nous parlons avec lui qui concernant l'assassinat d'un policier, un syndicat national policier haïtien qui confirme l'assassinat policier. Louis Stevenson, 18e promotion qui perdit la ville, 20 décembre 2022, ses bases crachées, qui rentraient dans la base avec ba, euh, euh, policier puis Boulé, agent 4 Latam t'a sorti le changer chèque dans banque centrale d'après coordonnateur Sina pour qui la responsabilité Zacksa sous d'o diriger qui refusait la possibilité pour changer chèque dans BNC ou les banque centrale qui est en zone danger pour police on côté Lionel Lazar syndicat national police haïtien aussi Sina pour nous en mes pour nous confirmer qu'il y a un policier Louis Stevenson 18e promotion agent 4 qui travaille dans le service de circulation qui perdit la ville mardi 20 euh, décembre 2021, quand euh, contait que policier ça t'a sorti changer eh eh euh, e, e le chèque dans BRH et bien dans zone de et bien un groupe n'est examen et selon information gain c'est un de base cachée du qui t'a policier ça qui est entré dans base ensemble avec lui et plutôt puis tuer policier ça policier ça policier c'est un acte que nous mêmes au niveau Sina pour nous dénoncer ça fait longtemps que pratique ça, et pratique ça en un pile groupe armé à faire policier ça, depuis au pont, YouTube et tout le boulot. Euh, c'est un pète pour institution. 54 policiers déjà perdu la vie en bas bandit, personne ne dit rien. Ce qui passe les policiers, Louis Stevenson, c'est dirigeant fou que que nous Qui ne voulaient pas faire rien qui est bien pour les policiers? Imaginons que nous écris directeur général de la police depuis le 15 novembre sur ce dossier ça. pour nous dire que, mais qui je en jet gain en bas, comme le directeur général de la police qui fait partie des CSPN, parler avec responsable SPPN, pou nou jan kapab le responsable de l'université CSPN pour nous dire qui gens policier était capable de changer les chèques dans tout le BNC. Yo. Le 25 novembre, nous écrivions au ministère Henri sur le même dossier ça. Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de jambes Voilà, mes résultats, nous perdions policiers. Qui est le policier encore qui va le tomber. Parce que nous connaissons depuis le chèque, la police de descend deux, descend en bas euh, pour être capable de changer le chèque. C'est soit le déposer ou bien que li change changer responsable Sina pour a fait qu'on ait réfléchi pour lancer un mouvement de protestation 27 décembre qui est venu là pour forcer autorité au temps des criots. Lionel Lazare, a demandé toute police de la région la bataille. là police n'a pas continué à tomber. On a écouté une fois Lionel Lazare. Moi, je crois que ça n'a pas fait sens, je à là, pour nous, la police, nous faisons partie de l'État. L'État, nous, chèque, nous ne changer le nom, BNC, qui se Banque de l'État. Ça fait que dans Singapour, nous avons plaidoiré que nous avons fait là pour nous. Changer chèque nous au niveau Sina Nous avons pile consultation qu'on fait là au niveau de pour le 27 Cap comment nous sommes capables de faire un mouvement, nous font marche match pour nous dénoncer ce qui passé. C'est euh, ça qui fait que nous avons fait un pile de consultations. Nous avons demandé à tous les policiers, qui les policiers qui sentent qu'ils sont concernés par rapport à ça, tous les policiers qui disent qu'ils ne veulent pas aller à l'ABH encore par rapport à problème insécurité de sécurité, ils sont là pour changer le chèque. tout policier policiers qui dit qu'il faut que ça change, rejoignent le Sénat pour à travers le mouvement on a là planifié pour nous faire le 27 décembre qui est venu là. Pour nous demander des responsables, soit dans le CSP, nous dans l'état-major la police, pour nous prendre responsabilité. Parce que l'amour policier Louis Stevenson fait nous mal encore en pile. C'est parce que nous avons des dirigeants qui pas pensent pour nous qui cause que les policiers sont capables de mourir dans l'état que les mourir aujourd'hui. Ça fait que nous-mêmes nous dans le n'a demandé nous demander tout policier. Tout personnel administratif pour être capable de rejoindre nous dans la bataille que nous avons Nous trouvons que c'est une bataille qui est juste, une bataille qui est logique pour nous capables de changer chaque nous dans toute BNC à travers le pays, spécialement BNC qui est dans l'air métropolitaine.